D'habitude, hein, salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations au peuple du monde. Je pense que l'heure est vraiment grave, c'est vraiment grave parce que euh, je suis sidéré par des propos euh, entendus sur une chaîne de télévision publique ici en France, payée par l'argent du contribuable. Une émission dirigée par un certain journaliste, David Pujadas, et dans l'émission, euh, pendant l'émission, on entend quasiment euh, ces personnes en train de planifier et parler ouvertement de comment éliminer, tuer euh, le président Poutine et comme les dirigeants décideurs au Mali. C'est-à-dire que euh, ces personnes ne se cachent même plus de leur plan diabolique et n'hésitent pas à le dire euh, sur les médias, à la télévision, en disant qu'il faut tuer euh, Vladimir euh, Poutine parce que c'est, je cite, un dictateur, un bandit, et il faut tuer les décideurs euh, au Mali, c'est-à-dire les, les militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé de couper les ponts avec la France-Afrique, avec le gouvernement impérialiste français qui n'hésite pas à opprimer son propre peuple. Parce que oui, Macron tue son propre peuple. Macron n'hésite pas à éborner les Français. Macron n'hésite pas à faire tirer sur son peuple, sur les Français qui sont dehors, qui manifestent contre la vie chère et pour une meilleure vie sociale. Et donc voilà que depuis le début de ce conflit, en plus de la propagande, la mauvaise pro propagande euh, euh, russophobe qu'ils sont en train de faire contre les Russes, contre la Russie, contre, contre la Russie, Poutine, ça ne suffit pas. Non, voici maintenant que des soi-disant journaleux, des journalistes qui en réalité sont des agents euh, de, de l'oppresseur, planifient et parlent ouvertement euh, de comment tuer, éliminer euh, Poutine parce que c'est un dictateur et... Les, chefs, euh, les, les dirigeants africains. Moi, je dis tout simplement que le gouvernement invisible mondialiste veut préparer euh, l'opinion publique. L'influence de la propagande occidentale sur le, conf, sur le conflit euh, en Ukraine a de quoi étonner vraiment euh, les gens les mieux informés sur cette, euh, cette guerre qui se déroule qui n'a pas commencé il y a dix jours, mais qui se déroule depuis 2014. Depuis 2014, que le gouvernement ukrainien n'hésite pas, avec l'aide des paramilitaires néo-nazis euh, que Zelensky a, a légitimé, euh, euh, faire rentrer dans son gouvernement, à tuer des populations, tuer des Ukrainiens, ce n'est pas des personnes qui sont... Euh, qui, qui qui sont hors d'Ukraine, mais c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui sont tués par leur propre gouvernement dans le Donbass. Les médias euh, propagandistes occidentaux n'ont jamais parlé de ça, ne sont jamais, euh, ne se sont jamais rendus sur place pour montrer les preuves, pour montrer. Euh, euh, euh, euh, aux, aux, aux, aux populations pour montrer euh, ce qui se passe dans le Donbass et voilà subitement le fait que la Russie réagit parce que vous savez il y a toujours une action qui euh, qui déclenche une réaction donc quand la Russie maintenant réagit pour mettre fin à cela on assiste à ce que j'appelle la mauvaise foi des Occidentaux euh, du gouvernement invisible avec euh, euh, le bras armé euh, du gouvernement visible, qui sont les médias et les journalistes. Parce que, vous savez, moi, je l'ai toujours dit, que l'Occident joue sur la peur des masses. avec euh, euh, Avant, c'était avec le Covid, parce que, vous savez, la peur permet de tenir un peuple en respect. C'était le Covid, et en Afrique, c'est euh, ou même en France ici, des fois, c'est avec le terrorisme, le fait de dire que ah il y a du terrorisme, il y a des terroristes qui viennent pour tuer les Français, quand ce n'est pas le Covid, quand ce n'est pas le terrorisme, alors on utilise, euh, euh, euh, je ne sais pas, autre chose pour faire peur, parce que la peur, malheureusement, je répète encore une fois, permet de tenir les peuples en respect. Donc voilà que depuis le début de ce conflit, les médias de propagande... Euh, parce que ces médias de propagande sont au service euh, du gouvernement invisible, sont au service du gouvernement invisible des pays de, de comme la France, les États-Unis, etc., sont en train d'utiliser euh, euh, la Russie pour faire peur, développe euh, une, une russophobie euh, dans, dans, dans la tête des populations pour faire passer la Russie comme un pays, comme des envahisseurs, quand ils ne disent pas que les Russes sont des méchants mercenaires en Centrafrique, au Mali, sur le continent, qui sont en train de tuer des personnes, etc. Alors, ça ne suffit pas, voici maintenant que les Russes sont devenus des méchants envahisseurs qui sont en train d'envahir l'Ukraine, etc. Mais quand on regarde bien ces gouvernements qui sont en train d'accuser la Russie d'envahir l'Ukraine, ce sont la plupart des gouvernements dirigés par des criminels de guerre, des présidents criminels de guerre. Quand on prend les critiques, les présidents, par exemple, ici en France, qui sont là à critiquer euh, l'opération militaire russe en Ukraine, on observe qu'il y a en certains Sarkozy mise en examen, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, ce Sarkozy qui est parti tuer, faire assassiner Kadhafi, qui a détruit la Libye. Et nous voyons aujourd'hui la soi-disant démocratie que Sarkozy, avec le gouvernement français, sont allés installer en Libye. Quand on, on prend les dirigeants américains, on le sait, que ce soit les Biden, qui étaient vice-présidents euh, de de, de de Obama quand ils sont partis euh, détruits euh, pour euh, tuer Kadhafi. On voit des dirigeants, des criminels de guerre qui ne sont jamais inquiétés par la CPI. Hein, vous, ça, vous voyez, ou la fameuse CPI qui euh, déporte des présidents africains, oui, des, des pauvres présidents africains qui sont faibles, qui ne possèdent pas des têtes nucléaires qu'on peut arrêter pour euh, les brandir devant les caméras, pour faire un semblant de justice. Mais en réalité c'est un tribunal de kangourou, la CPI, et on sait que les puissants dirigeants, les vrais criminels de guerre ne sont jamais déportés là-bas pour les juger. C'est toujours les petits dirigeants faibles euh, qui, qui sont déportés là-bas. On a vu avec babo qui a été acquitté. Et donc aujourd'hui, on assiste vraiment à quelque chose de malsain où les agents de l'oppresseur, qui sont les journalistes, les médias occidentaux, ont pour mission, je dis bien, pour mission d'occulter notre raison en prenant le contrôle des opinions en accusant les Russes d'être des envahisseurs et Poutine un dictateur pour provoquer une peur dans l'opinion collective qui justifierait les décisions et les agressions que l'Occident prend en ce moment ou fait en ce moment contre la Russie et sur le fait que on prépare, on, on prévoit des plans pour éliminer, pour éliminer, tuer, assassiner, assassiner Poutine parce que selon eux, Poutine est un dictateur. Voilà des gens qui passent leur temps à donner des leçons de démocratie aux gens, hein, qui se disent démocrates, humanistes. Euh, etc. Mais c'est de l'humanisme, ce que j'appelle totalitaire, où ils veulent imposer leur paradigme, leur dogme à des peuples qui n'en veulent pas, hein, au nom de la démocratie. Mais en réalité, nous savons très bien que ce n'est pas la démocratie qui les intéresse, mais c'est de venir mettre la main sur les richesses des peuples, comme le gouvernement du usurier de Macron a fait. Euh, est fait avec le peuple français. Oui, parce que le gouvernement de Macron a fait main mise sur les richesses du peuple français. Le peuple français n'arrive plus à, à réclamer quoi que ce soit. Le peuple français n'a plus le droit euh, de broncher, de dénoncer parce que dès qu'ils sont dehors, on les matraque, on les éborne, on leur tire dessus. Mais quand c'est pour inciter le peuple à sortir pour manifester soi-disant pour soutenir les pauvres Ukrainiens, alors là, on autorise il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de mani euh, les manifestations ne sont plus interdites euh, le préfet l'allemand hein, l'allemand ne lâche plus ses policiers euh, sur les populations pour les matraquer voilà comment on manipule le peuple voilà comment on instrumentalise un conflit pour régler des problèmes avec un autre pays qui ne veut pas se laisser faire c'est pour cela que quand ça parle de paix quand ça parle de, de, de paix en ukraine quand ça parle de démocratie les gens qui sont H24 sur les plateaux de télévision les plateaux, les médias vous savez, c'est soi-disant experts, donc où à la base c'était des experts en Covid etc. Hein, d'une pandémie euh, qu'ils annonçaient qui allait tuer des millions de personnes subitement ces mêmes experts Covid sont devenus des experts en géopolitique, sont devenus des experts de guerre etc. sur les, sur les, sur les plateaux télé et on les voit maintenant vociférer vomir tout et n'importe quoi ou euh, aux heures de de, de de grandes écoutes sur les chaînes publiques payées par l'argent du contribuable on entend, on voit qu'ils sont en train de parler de comment tuer en dirigeant le président d'un pays souverain, le président de la Russie, de comment le tuer et dans ce vacarme dans ce tohu-bouhu, voici que un soi-disant général français débarque de nulle part et dit oui, il faut tuer euh, Vladimir Poutine, il faut tuer Poutine comme il faut aussi le faire avec les dirigeants décideurs au Mali et ils vont jusqu'à même parler de comment l'empoisonner, le bombarder. Ah non, on peut pas le bombarder parce qu'il vit dans des dans des chambres, je sais pas quoi, dans, dans, dans en souterrain, etc. Et on peut pas le bombarder. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Mais je dis quand même, mais où est le peuple dans tout ça où est le peuple Ce peuple français qui, qui qui a fait une révolution pour dégager des rois, des monarchies qui les opprimaient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le peuple français arrive à laisser des dirigeants, une classe politique corrompue, pratiquer la technique de la chaise vide Parce que le, le, le, le gazouel, aujourd'hui en France, est à 2,30 euros. Mais ils sont où les gilets jaunes on a vu quand il, le gasoil était en euros 60, les gilets jaunes dehors pour réclamer une meilleure vie, pour la baisse du gasoil. Et là, le gasoil il est à 2,30 euros. Et bizarrement, le peuple français n'est pas en train de se révolter. Non, au contraire, le peuple français manifeste pour soutenir l'Ukraine. Vous ne voyez pas comment le gouvernement invisible de ce pays vous manipule vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous manipuler parce qu'ils ont réussi ils, ils ont réussi à prendre euh, le contrôle de, de, de vos opinions et c'est eux qui dirigent quand et comment vous devez vous révolter. Ce n'est pas normal que des journalistes qui sont des agents euh, de l'oppresseur, qui s'emploient délibérément et en connaissance de cause à propager des mensonges, à propager des contre-vérités pour produire des effets préjudiciables envers la Russie. Oui, parce que la Russie est devenue la bête, l'ennemi que l'Occident veut abattre à la tête de tout ça. Il y a l'Empire américain avec ses toutous, parce que je dis bien les toutous, parce que la France n'est plus un pays souverain. Et les toutous, les, les, les vassaux de l'Empire américain qui est la France, l'Union européenne, etc. Et depuis des jours... L'Occident fait une mauvaise propagande pour développer une russophobie, diaboliser la Russie aux yeux du monde en utilisant ses organes propagandistes pour diffuser très largement et efficacement, et efficacement les mensonges de l'Empire euh, américain et ses alliés pour euh, lui assurer la plus grande circulation possible dans la tête des masses pour dire que Poutine étant dictateur, Poutine étant méchant, la Russie agresse l'Ukraine, Zelensky étant pauvre, innocent, euh, une personne d'origine juive, attaquée par un, un président euh, sociopathe, psychopathe qui euh, qui se comporte comme Hitler, etc. Vous voyez, on essaye de nous euh, rejouer euh, j'ai l'impression, le remake de, de, de, de 1945 Hitler contre le pauvre, non mais ça c'est faux, ce n'est pas un problème de juifs. ce n'est pas un problème de de, de, de, de, de Russes, ce n'est pas un problème d'Ukrainien, c'est un problème où le système, l'oligarchie veut s'encaparer des richesses et donc n'hésite pas à faire la guerre. Parce que la guerre, ce n'est pas pour le plaisir. C'est une guerre économique. L'objectif de ces usuriers c'est de détruire l'Ukraine utiliser, provoquer, utiliser l'Ukraine pour provoquer la Russie, sachant que l'Ukraine ne peut pas tenir militairement face à la Russie. Et une fois que l'Ukraine est détruite, une fois que l'Ukraine est rasée, ils vont venir endetter l'Ukraine et prendre possession de l'Ukraine pour euh, octroyer des, de, de l'aide, des, des aides, etc. Et c'est là où les rentiers, les usuriers internationaux de la banque euh, FMI, euh, Banque mondiale, etc. viendront maintenant s'encaparer du pays et prendre possession du pays. Sauf que ce ils ne disent pas il y avait un plan pour le mois de mars prévu par l'Ukraine et les Occidentaux pour attaquer la Crimée, pour essayer de récupérer la Crimée. Donc il y a plein de facteurs. La guerre depuis 2014 a fait plus de 13 000 morts et 30 000 blessés. Mais ça, les médias n'en parlent pas du tout. En France, ils n'en parlent pas. On va jusqu'à censurer des médias, censurer même des personnes qui essayent d'informer l'opinion publique, qui veulent informer les citoyens, on va jusqu'à les censurer. C'est la même chose que qui se passait quand il y avait Covid, parce que là, donc coup, Covid a disparu. Mais c'est la même chose qui se passait. Vous voyez On censurait les personnes, on censurait des médias, on censurait des groupes qui voulaient alerter sur la supercherie. Donc, aujourd'hui, il faut absolument écouter qu'une seule version, euh, la version propagée par les médias euh, propagandistes, agents de l'oppresseur. Et il ne faut surtout pas écouter d'autres versions, parce que non, euh, quand, ce pas, quand ça ne vient pas d'eux, forcément, ce n'est pas la vérité. Tout ce qui vient d'eux, c'est la vérité, et tout ce qui vient des autres, ce sont des mensonges. Voici comment le peuple, maintenant, est pris en otage dans tout ça, où... Euh, le peuple n'arrive plus à se défendre. Le peuple est là, subit cette manipulation et on voit que Macron, qui joue le vat en guerre, qui fait croire qu'en réalité il avait la capacité d'arrêter cette guerre, mais il n'a pas la capacité du tout parce qu'il n'arrive même pas à, à, à donner des lits, euh, à mettre des lits dans les hôpitaux pour soigner les Français. Depuis l'arrivée de Macron, la la, la pauvreté n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, c'est plus de 9 millions de Français qui n'arrivent pas à faire trois repas par jour. On voit que, que, que la France est dans un état de de pauvreté de de décomposition avancée parce que ce banquier ce bankster est venu prendre le pays et a tout vendu à la finance hein donc l'abattardissement de la France aujourd'hui c'est à cause de ces politiciens corrompus que vous que que vous mettez à la tête de vos pays qui ne sont pas là en réalité pour défendre vos intérêts mais défendre l'intérêt de leur maître. donc moi, je dis une chose, c'est tout simplement de la manipulation de l'opinion. Hein? Une minorité de personnes qui, qui, qui confisquent la parole, confisquent la parole sur les médias, et sont là à préconiser de telle ou telle ligne d'action à propos d'un problème qui agite les esprits, parce qu'ils savent qu'en réalité, le, confl le conflit en Ukraine agite beaucoup, énormément les esprits. Donc, ils viennent et prennent possession de l'opinion et, et, et, et, et manipulent en disant que non, c'est la Russie qui est l'agresseur, les, les, le, le gouvernement ukrainien euh, sont, elles, elles, euh, qui, qui, qui, qui, est, elle, agressée, c'est eux qui sont agressés, etc. Mais en réalité, c'est une confiscation de l'opinion pour préparer le consentement de la masse populaire à leur méfait contre la Russie. Et si les Français, si les Européens restent les bras croisés en laissant euh, l'empire... Euh Américains avec ses vassaux, l'Europe, etc., s'attaquer, détruire la Russie, vous allez subir. Parce que vous le voyez déjà, ces sanctions qui sont prises contre la Russie, a en effet boomerang, qui revient aussi sur le peuple français. La plupart des politiques qui vous disent, tenez le coup, nous sommes en train d'étrangler les Russes, nous sommes en train d'enfoncer de, des cailloux dans leur gorges, nous sommes en train de les étrangler, ils vont lâcher l'affaire, eux-mêmes vivent dans des voitures blindées vivent dans dans dans le luxe euh, n'ont pas de problème pour manger n'ont pas de problèmes pour aller s'acheter une baguette ne connaissent même pas le prix d'une baguette ici en France vous prenez Macron vous prenez ces hommes politiques ceux qui dirigent ce pays les usuriers qui dirigent la France demandez-leur combien coûte le prix d'une baguette ils ne savent ils ne sauront même pas vous dire et voici c'est eux qui disent aux Français de tenir les coups, que non il n'y a pas de souci les sanctions c'est que contre la Russie mais la vérité les sanctions ce n'est pas seulement contre la Russie mais aussi contre vous, le peuple européen, le peuple français, et c'est le pouvoir d'achat du, du peuple français. Vous allez subir. Eux, ce sont des millionnaires. Vous ne voyez même pas que la plupart des, des, des, des candidats qui se, qui se présentent aux élections présidentielles, la plupart sont des millionnaires. Vous prenez Mélenchon, il a, il possède à peu près 7 millions d'euros. Marine Le Pen, presque 2 millions. Euh, du aignan presque 2 millions. Euh, Macron, il dit qu'il a un patrimoine de 500 000 euros. Prenez... C'est tous des millionnaires. À part euh, deux ou trois candidats qu'on ne voit pas euh, sur les médias, la plupart, c'est des millionnaires. C'est des millionnaires. Donc, c'est eux, des gens qui sont millionnaires, qui veulent critiquer la finance, qui disent aux, aux Français, nous allons vous sortir de la misère, nous sommes pour le peuple. Moi, je n'ai jamais vu des révolutionnaires millionnaires. Un révolutionnaire millionnaire, pour moi, n'est pas un révolutionnaire. C'est pour ça que je dis, pour moi, Mélenchon est une supercherie. Je ne vais pas revenir sur son cas, mais je dis vraiment que il est temps pour que les, les, les populations puissent quitter... Hein, l'influence de cette mauvaise propagande que que, que que les médias, que les agents de l'oppresseur qui sont ces journalistes arrive à faire sur vous, parce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de, de votre opinion, ils sont là à distiller la peur dans, dans, dans, dans l'imaginaire des, des, des, des, des populations, et ça, ça permet maintenant au gouvernement invisible de vous tenir en respect, parce que, attention, nous prenons des sanctions contre la Russie, sinon, après l'Ukraine, la Russie viendra attaquer vos pays, attaquer la France, etc., et c'est pour ça que nous sommes en train de les attaquer, ou, attention, on occupe les terres africaine au Mali, en Centrafrique, euh, au Togo, en Côte d'Ivoire, on dispose de bases militaires parce que nous luttons contre les méchants terroristes hein, pour protéger les Français, etc. On critique la Russie d'être une de, de, de, de Poutine, de dictateur, qu'il n'y a pas de démocratie en Russie, mais le même gouvernement invisible est allié du Qatar. Est-ce que le Qatar peut donner euh, de, des leçons de démocratie à la Russie Est-ce que l'Arabie Saoudite peut donner des leçons de démocratie à la Russie Est-ce que le président qui dirige l'Égypte, Al-Sisi, le général qui n'hésite pas, à tuer euh, des citoyens avec euh, les informations que les renseignements français leur donnent. Hein? Est-ce que ces, ces pays ont plus de démocratie que la Russie Au Qatar, où des femmes sont lapidées, où ça découpe des têtes, où ça décapite des journalistes en Arabie saoudite, euh, dans les ambassades saoudiennes, on n'a jamais vu l'Empire américain, on n'a jamais vu la France, qui sont pourtant alliés de ces pays, monter au créneau, décider d'envahir ou décider de destituer ou tuer les princes saoudiens bah, bien sûr que non, parce que eux, contrairement à Poutine, vous laissent faire ce que vous voulez dans leur pays, prendre leurs richesses, vous donnent leur pétrole, vous les endettez, euh, ils prennent l'argent de vos institutions, les institutions de Bretton Woods, etc. Mais quand la Russie, qui est un pays souverain, quand Poutine euh, installe un projet souverainiste et que Poutine ne veut pas, excusez-moi, subir cela, alors Poutine devient le méchant loup qu'il faut combattre et on dit que l'Occident... Non, ce n'est pas le monde entier qui est contre Poutine, c'est l'Occident, les gouvernements occidentaux, parce que si vous faites un sondage ici en France, je suis sûr que 90% du peuple français approuve et soutient la Russie et soutient Poutine, parce que je suis sûr que les Français aimeront avoir un dirigeant comme Poutine à la tête de leur pays face à l'Europe, face aux Américains qui n'hésitent pas à les utiliser comme des mendiants, comme des toutous. Donc ce qui se passe en ce moment en Ukraine, il faut que le peuple puisse analyser, observer, faire euh, euh, sa propre réflexion et ne pas forcément... À, euh, S'agiter et réagir en fonction de l'émotion que vous procurent les médias. Parce que les médias, les journalistes sont des agents de l'oppresseur. Et, et c'est vraiment grave que les Français ne réagissent pas. Sur LCI, on parle de comment tuer Poutine, de comment tuer des dirigeants africains. Mais c'est quand même grave c'est ça la démocratie que vous prenez C'est ça la démocratie qu'on veut qu'on veut prôner, qu'on qu demande aux Russes C'est ça la démocratie que euh, vous êtes en train de critiquer, soi-disant que Poutine n'a pas de démocratie Voilà la vérité aujourd'hui. Donc le peuple doit se lever. Et je dis, et je finis en disant que la guerre est un accélérateur d'histoire. C'est le moment pour le peuple français de se lever contre ce gouvernement d'usurier dirigé par Macron-Poléon, l'apprenti dictateur, hein, ami des dictateurs, fan des dictateurs, parce qu'en réalité, ça se voit que euh, Macron est un fanatique de Poutine. Ça se voit au fond de lui que c'est un fanatique de Poutine. Il, il aimerait être comme Poutine, mais il ne peut pas, parce que ce n'est qu'un nain un, un politique, hein. ce n'est qu'un un, un petit plaisantant, que le système a, a, a mis à la tête de ce pays, il est arrivé de nulle part. Et si vous regardez bien, hein, c'est la même chose. Il se ressemble avec Zelensky, hein, comédien, acteur, réalisateur, qui est président. C'est la même chose. Voilà pourquoi Macron euh, défend euh, euh, son ami président Zelensky. Voilà pourquoi Joe Biden défend Zelensky. Parce que Biden, le le, le, le, le, le, le, le chef des néo-nazis en Ukraine, au sein de l'armée, est en proche de Biden, Biden, les fils de Biden ont investi en Ukraine. La plupart des dirigeants américains, leurs enfants, ont investi en Ukraine. Donc, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une guerre qui vient de commencer il y a dix jours, mais c'est une guerre par procuration que fait les États-Unis en utilisant l'Europe comme toutou euh pour déstabiliser la Russie, pour essayer de déstabiliser la Russie. Mais finalement, c'est l'Europe qui sera déstabilisée et c'est le peuple qui, qui subira maintenant les conséquences de ses dirigeants incompétents, qui prennent des décisions irréfléchies, parce que j'ai l'impression que quand ils prennent ces sanctions, ils n'analysent pas l'effet de ces sanctions avant de les prendre. Donc, peuple français il n'est pas trop tard, vous pouvez encore sauver votre pays, vous pouvez encore mettre fin à ce conflit qui se passe en Ukraine, parce que cette fois-ci, ça se passe devant vos portes, ça ne se passe pas au Mali, ça ne se passe pas en Centrafrique, ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire, où Sarkozy est parti bombarder le palais présidentiel pour euh, déporter Laurent Gbagbo, ça ne se passe pas en Libye, mais ça se passe là, ici, en Ukraine. Donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez rester les bras croisés et laisser euh, les, les agents de, de, de l'oppresseur, les médias, vous dicter le comportement qu'il faut adopter, vous dicter euh, les choses qui, qui que vous devez faire, parce que quand l'Occident attaque les autres pays, bombarde les autres pays le droit international, n'existe pas, ils n'appliquent pas le droit international. Personne ne vient dire quoi que ce soit. Mais quand c'est les autres pays qui se défendent, alors là, ça parle de droit international. Personne n'est pour la guerre. Mais les pays, les gouvernements impérialistes occidentaux, depuis le début, ne vivent que de ça. La bourgeoisie criminelle ne vit que de la guerre, parce que la guerre est un moyen pour eux de créer des, des, des, des, des parts de marché, de, de s'encaparer des pays, des richesses, etc. Donc, finalement, c'est le peuple qui subit dans tout ça. Alors, réveillez-vous, il n'est jamais trop tard. Sur ce, je vous dis, bonne soirée.